Bonjour les amis, Facebook, c'est fini, c'est ce que Franck Roca va vous répondre, c'est lui qui va se charger de vous répondre de cette question, parce que tout le monde se pose la question que certainement Facebook est en train de se casser la gueule. Donc ça, c'est l'affiche de plusieurs contenus que je vais vous proposer sur ce PDF, et... Hey. On va commencer par le principal. Ça concerne un sujet sur Facebook. Est-ce qu'il est fini ou pas? Pas suivante. Ça, c'est la couverture de la question du sujet principal. C'est placé dans les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est Facebook. Le personnage principal qui va répondre à cette question, c'est Franck Roca. Et ici, vous pouvez cliquer n'importe où pour visionner les grands contenus dont va vous parler BookRock. Parce qu'il s'agit pas seulement d'une vidéo, mais plus. Je vais vous le montrer. Alors, il faut cliquer. Dans YouTube, nous allons... ...grâce à Facebook, encore aujourd'hui, oui, c'est réel et ça marche. Tes pages de vente et tes messages publicitaires. Et reste bien avec moi, je Là il va vous parler de beaucoup beaucoup de choses, il faut que vous écoutiez la, la vidéo, elle n'est pas très longue, c'est seulement 7 minutes 1 minute 12, mais il faut aller plus bas, regardez, et là il faut aller là ici, Cliquez et vous allez bien sûr savoir, il faut lire tout ça, savoir de quoi il s'agit, et là il vous présente vos offres un guide sur le copywriting, ici, il faut cliquer ici pour le télécharger, c'est gratuit. Et ça, c'est ton deuxième cadeau, je vous parle à tous, c'est votre deuxième cadeau. Et il va vous montrer la Samar son webinaire qu'il a fait, pour justement illustrer tout ce qui se dit ici. Donc, c'est là que vous allez trouver les, la, les réponses concernant Facebook, est-ce qu'il est fini ou pas. Bien entendu, vous, parlez, vous pouvez aller chercher plus euh, en avant, Et là, après, pour découvrir d'autres choses, euh, il, faut, il faut lire tout ça, parce que là, il y a énormément de liens qui vous permettent de vraiment d'aller très, très, très, très, très loin, ok, voilà, donc, euh, ça, il faut absolument le voir. Bon, voilà, nous sommes retournés à notre... Euh, de garde de ce que je vous offre ici et puis voilà ce qui suit c'est que nous sommes toujours dans les réseaux sociaux concernant facebook parce que les réseaux sociaux il y aura youtube il y aura euh, tiktok il y aura beaucoup de choses et bien entendu si c'est des extraits d'autres vidéos c'est hashtag réseaux sociaux ok on a commencé au début par hashtag partage, ça c'est la grande couverture. Et puis il y a hashtag Facebook, on est toujours dans hashtag Facebook. Et là, chaque groupe de, de, de lignes représente une euh, formation partout, partout, partout. Et ça s'étale bien entendu sur plusieurs pages. Il y a une page... Il doit y avoir environ 70 formations qui sont là. Si vous voulez, bien sûr, vous allez regarder la une euh, qui parle de Franck Roca. Mais bon, si vous avez besoin, bien sûr, d'aller chercher autre chose sur Facebook, c'est là-dedans. Donc, vous avez une page, une deuxième page, et une troisième page. voilà. Une troisième page j'ai trois pages et par exemple bon c'est comment booster le taux d'engagement de son profil facebook Grosse hacking challenge 5 euh, je dis n'importe je dis n'importe quoi comment contourner l'algorithme facebook et augmenter son reach euh, comment créer et installer le pixel facebook et son, euh, sur son site web je remonte Comment créer un groupe de discussion sur Facebook? Comment créer un groupe Facebook? Comment créer un groupe Facebook? C'est différent. Ils sont différents. C tout ça, c'est des vidéos. Et ce sont des diffé de, différents euh, formateurs qui, sont, euh, qui euh, sont là. Comment gérer un groupe sur Facebook? Cette astuce. Euh, gagner de l'argent avec Facebook en 2001. Argent PayPal facile. Je remonte encore et bien entendu comment trouver des clients euh, VTC sur Facebook, des formations euh, Facebook ADS, créer une publicité réussie, créer un groupe euh, Facebook, euh, comment ajouter un, un, admin, euh, un admin sur un groupe Facebook, voilà il y a autant de trucs ici, Là, ça c'est la première partie concernant le sujet principal que j'annonce parce que euh, chaque jour, j'annonce un, euh, un sujet, un thème différent de la veille. Et ça, c'est le, le, le thème d'aujourd'hui, mais je vais garder les thèmes que j'ai traités avant. Hier, j'ai publié « la Routine matinale » de, de Tony euh, Robbins. Et bien sûr, c'est dans la catégorie mindset développement personnel. Et c'est fait par ce sujet-là, c'est fait par Nicolas Laruelle. Il faut le voir. Il faut seulement cliquer là. Cliquez ici pour regarder la vidéo. Vous allez cliquer et vous allez rentrer dans chez Nicolas Laruelle. Et là-dedans, vous allez découvrir aussi la vidéo et puis euh, le contenu de la description qui va vous dire lui aussi autre chose. Je continue encore, euh, vous avez pour ça encore des vidéos extraites d'autres vidéos, euh, des, des extraits d'autres vidéos sur le mindset et le développement personnel, il y a encore beaucoup beaucoup de, de, de vidéos si vous voulez les voir parce que mindset, puissance de la pensée positive etc. Et je continue, à une page, il y a une deuxième page, il y a un tiers de troisième page puis, j'ai gardé euh, le sujet de l'avant-hier. C'est vraiment quelque chose de colossal ce que je suis en train de vous donner là, parce que ça va encore euh, continuer, continuer, continuer. Et là, c'était euh, la rubrique « Formation sur WordPress »,« Guide WordPress 2020 »,« Comment bien utiliser WordPress ». Et là, il y a le sommaire. Et puis, il y a, euh, vous euh, cliquez ici, vous allez découvrir tout ce qu'on va raconter sur le guide WordPress 2020. Et après, bien entendu, comme les autres, il y a d'autres contenus. C'est des extraits d'autres vidéos aussi. Qui, euh, il y a autant de vidéos là. C ça, ça, ça doit certainement dépasser les 200, 200, les 200, euh, les 200 euh, vidéos, les 200 contenus. Voilà, voilà, et puis, euh, bien entendu, ça c'est la fin, euh, à la fin, je réserve un truc euh, qui me concerne moi, personnellement, voilà, c'est moi, et c'est le mot de l'éditeur, c'est moi l'éditeur, et qui va vous parler ici de la, euh, la, vie, la philosophie de ce que je suis en train de faire ici, et bon, et là, vous, vous, vous cliquez là-dessus, et vous allez... Et voir ce que je, je, je sais faire c'est qui, c est, c est, c est qui euh, Saïd, je m'appelle Saïd c'est qui Saïd qui fait tout ça ok, donc euh, vous avez vu euh, des précisions quand même à faire bon, supposons que vous tombez sur, sur, sur ça sur la totale la totale c'est le, le pardon la totale c'est le euh, partage partage, c'est la, la marque. Et puis les autres, c'est-à-dire euh, ce qui va suivre, c'est bien entendu les réseaux sociaux, ou bien Facebook, ou bien YouTube, ou bien... C'est des rubriques, ça, c'est les réseaux sociaux, il y a l'affiliation, il y a le, le dropshipping, il y a les, les outils, il y a les logiciels, il y a la marketplace, il y a... et puis ça change. Donc, sous la houlette, de hashtag la partage, que je vous ai montré vous aurez des rubriques qui sont des sous-niches euh, qui sont euh, là euh, ça veut dire ici, réseaux sociaux c'est Facebook, ou bien Youtube ou bien TikTok, ou bien Instagram etc, etc ok Bon, supposons maintenant supposons que euh, ça ne vous intéresse pas les autres que vous êtes rien que pour euh, ce qui concerne Facebook eh bien, si vous ne voulez pas recevoir la totalité, vous me dites que vous m'envoyez, euh, bien sûr, dem votre demande, vous me laissez votre email, comme ça, je vous envoie directement rien que ça. C'est-à-dire vous allez découvrir ça, hashtag Facebook, plus cette page, plus cette page, et plus cette page. C'est la, la dernière, voilà, c'est la dernière. Donc, vous allez recevoir trois pages plus la couverture. Vous avez compris Donc, euh, là, euh, les choses chez moi sont en train de se s'organiser de mieux en mieux et vous allez avoir énormément, énormément de, de contenu de ce qui vous plaît. Bien entendu, chaque jour, euh, je vais attaquer un problème. Demain, peut-être, je vais de mettre sur les outils, parce que c'est très important, ou bien sur le e-commerce, e ou bien sur les logiciels, ou bien sur le matériel, ou bien sur... Voilà, donc euh, chaque fois, et, et puis euh, je reviendrai, par exemple, là, après, après, je reviendrai, par exemple, sur Facebook, ben, il faut imaginer que vous n'aurez pas seulement trois pages, vous aurez euh, beaucoup plus, vous aurez peut-être six pages, ou euh, je vais ajouter encore. C'est-à-dire que je suis en train de faire... Un, un annuaire global qui s'appelle hashtag partage, et puis euh, euh, je fais des sous-annuaires euh, qui sont par, par exemple euh, réseaux sociaux et Facebook, réseaux sociaux euh, machin, réseaux sociaux chouette, etc. Donc euh, si vous voulez recevoir rien un, un, un seul truc, vous allez le recevoir en me donnant bien sûr. Votre, euh, je ne vais pas envoyer euh, chaque fois euh, la totalité à tout le monde parce qu'il faut que je compte moi euh, Les gens qui vont euh, me demander euh, les choses qui les intéressent, c'est-à-dire que si euh, s'il y a une centaine de, perso de personnes qui ne euh, euh, s'intéressent qu'à Facebook, je vais les grouper euh, tout seul. Comme ça, si on me demande... Euh, de, de leur envoyer des PDF Facebook. Je, je, je leur envoie rien qu'à eux. Les autres, c'est pas la peine que je leur envoie ça parce que ça ne les intéresse pas. Vous avez compris? Ok? Donc, et puis, une fois encore que je reviens encore sur Facebook, je vais rajouter des pages au lieu de rester seulement sur une, deux, trois, quatre. Et je vais rajouter de, des pages comme ça avec beaucoup plus de contenu et, bien entendu, une autre couverture, c'est-à-dire, au lieu de parler de Franck Roca, je vais revenir avec un autre sujet principal. Vous avez compris Donc, euh, voilà, je pense que euh, j'ai fait le tour des de, de, de contenus, et maintenant, je vais revenir à ma page principale, hein, mon affiche, ma c'est Partage. Alors, Partage, voilà, pour, euh, pour vous dire tout, c'est euh, euh, quoi c'est de euh, euh, partage, hashtag partage, euh, je, là, là il y a une faute, hein, normalement ça, ça ne doit pas euh, exister ça. C'est le guide, c'est le guide des formations offertes par les pros du web, partage, plusieurs, chaque partage, plus, c'est plusieurs articles et vidéos par jour pour réussir dans votre business. Donc euh, je vous en prie, euh, vous vous abonnez parce que là je suis en train de me assez mais pas pas possible pour vous faire plaisir et pour être utile quand même pour vous. Et ça euh, en fait, tout ce que je suis en train de faire sert à quelque chose. Et puis euh, le PDF, tous les PDF que je vous donne, c'est des PDF euh, interactifs, c'est-à-dire pour, pour vous cliquer pour vous passer, euh, ils sont gratuits. Ok, voilà. Ben, je pense que c'est tout pour le moment. Alors, euh, likez, etc., etc., etc. Voilà, merci, Et à demain.